Bonjour Laetitia, comment ça va Bonjour Lucas, ça va très bien, et toi Moi bah Ça va super, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut vous, que peut-être vous connaissez et qui vous concerne, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors on en entend beaucoup parler, mais parfois c'est un petit peu flou sur ce que c'est, donc euh, avant que tu nous en dises un petit peu plus, je vous invite à liker la vidéo si ces collaborations vous plaisent, et on attaque sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, c'est vraiment vif comme hein, sujet. sujet. Ouais. <rire> Pour le coup, euh, ben déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ouais. euh, le syndrome de l'imposteur, et si on utilise le mot syndrome, c'est vraiment que ça a des effets euh, non désirés. Mmh. <rire> voilà, donc le syndrome de l'imposteur, c'est quand on, on croit qu'on n'est pas légitime ou capable de faire euh, quelque chose mmh. euh, parce qu'on n'est pas ex assez expérimenté, on est trop jeune, etc. Toutes les excuses sont bonnes. Okay. Voilà, ça c'est très courant et ça arrive à tous les âges. Est-ce que toi tu l'as ressenti, que ce soit dans tes études, dans l'aéronautique et spatiale, après au niveau de ton métier, oui. est-ce que tu as des euh, points clés ou des moments où tu t'es oui. dit « là je le ressens plus que d'habitude » parce qu'on peut le ressentir un peu tout au long, mais il y a des moments où ça s'accentue vraiment et où on se dit « est-ce que je, suis, vraiment, je mérite vraiment ma place ?» Ouais. Euh, je, je, je me le suis dit, euh, mm -hmm. alors je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a tout le temps ce syndrome-là. Mm -hmm. En tout cas, euh, c'est comme une grippe, hein. au début on a peut-être les effets qui commencent et, et on sent. Moi, je ne tombe pas là-dedans, mais bien évidemment, euh, j'en ai eu, hein, parce que, euh, par exemple, quand j'ai je, je, je fait des études commerciales, je, je termine dans une des plus grosses boîtes au monde, Airbus, euh, et, euh, et je ne suis pas du tout ingénieur je ne connais pas l'avion à 23 ans j'étais en face des euh, des, des, du, des, des, des, des ministres euh, gouvernementaux euh, mmh. et, euh, et aussi des CEO d'airline je me suis dit waouh moi 23 ans comment je vais arriver à faire ça quoi et euh, oui. Oui, oui, oui, parce qu'on on se sent, euh, mais on, je ne sais rien faire, machin. Et puis, euh, on commence à avoir ben, le début du de, de, de syndrome euh, en disant, mais ça, je ne sais pas faire, ça, j'y arriverai pas, mais comment il va me voir, mmh. ça, je n'ai jamais fait, euh, les autres, ils ont fait des études d'ingénieur, etc. Et, et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis dit non. Alors ça, c'est un petit astuce pour surmonter ça. Mm -hmm. Si on vous a choisi, en tout cas, moi, je me suis dit à l'époque, si on m'a choisi, si on m'a fait confiance... C'est euh, que j'ai les compétences. Et C'est que j'ai les compétences. Moi, je peux ne pas me faire confiance. Mm -hmm. Mais en tout cas, les personnes qui m'ont choisi, elles, elles, elles, elles, sont, elles sont tout simplement c est, c est des gourous de la, du, du métier. Et ben je leur fais confiance. Ils croient en ton potentiel. Exactement. Donc, s'ils me font confiance... Je vais, les, je vais leur faire confiance mmh. et en faisant ça déjà ça va mieux on baisse un peu le syndrome et après ben c'est en le faisant qu'on acquiert de l'expérience donc c'est sûr que si on s'arrête à la limite ben moi je suis trop jeune je fais pas et ben on le fait jamais mmh. et du coup on, on passe jamais au stade au dessus mmh. en fait et euh, ça me fait penser là ton, ton affiche et ben c'est comme un escalier en fait qu'on monte ouais. C'est très rare qu'on a qu'une seule marche okay et pour arriver euh, à, à la chaise là-haut, euh, il faut accepter qu'on monte en compétence, c'est pour ça que ça s'appelle une montée en compétence, mmh. on ne dit pas un sommet de compétence, on dit que c'est une montée et du coup euh, bah, il faut accepter le jeu. Euh, de, de se dire que tout le monde est passé par là. Nos plus grands chefs aujourd'hui, les, les, les plus gros entrepreneurs aujourd'hui, euh, Musk, Bezos, etc., et ben, ils sont passés pareil à un moment donné de leur vie. Ils ont été jeunes comme nous et on leur a dit exactement la même chose qu'on peut nous dire aujourd'hui. Donc, euh, il faut juste se dire « Ok ». Je le fais et mmh. on verra bien. Et c'est en le faisant qu'on va commencer à dire « Ah oui, ça, ça n'allait ça, ça pas, donc il faut que je fasse autrement. » Et en un, un, un temps trois mouvements, euh, en fait, la compétence, on l'acquiert, et peut-être beaucoup plus rapidement que quelqu'un euh, de plus âgé que nous. Il mmh. n'y a pas de science absolue et le tout, c'est dans le faire. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour tous ceux qui ont pu être concernés par Parcoursup ou qui le seront, il euh, y a beaucoup de gens parfois qui se disent « j'aimerais bien aller dans telle formation ou dans telle école, mais elle est trop prestigieuse ou trop difficile, peu importe le domaine. Euh, » Je vous invite toujours à formuler vos voeux sur Parcoursup ou pour ceux qui l'ont fait et qui s'en sont rendus compte. Parfois, c'est vrai, on n'aura pas le niveau parce qu'il y a des gens qui sont vraiment trop forts, mais parfois, on peut avoir des très bonnes surprises et se dire « ah finalement, je ne pensais pas être pris et je suis pris. » Et là, euh, ne refusez pas la proposition, entre guillemets, si on vous l'a fait. Si une école vous accepte, c'est qu'elle pense et qu'elle sait que vous avez le niveau pour réussir à passer les années et à obtenir leur diplôme. Donc voilà, pour tous les lycéens, ou même après le bac plus 3, quand vous voulez vous réorienter, vous faites autre chose mmh. et qu'il y a une école qui vous accepte, c'est qu'elle croit en vous. Donc, euh, si elle croit en vous, commencez par croire en vous. Exactement. Et puis, euh, pour, euh, pour une petite anecdote, comme j'ai l'habitude d'en donner maintenant euh, sur <rire> les vidéos. Euh, moi, je voulais, euh, je, je, à la sortie de, de deux ans à l'université, mmh. en fait, je voulais intégrer euh, l'IAE. Et à l'époque, l'IAE, ben, voilà, c'était euh, une école bien cotée, etc. Et il fallait, euh, je crois, de mémoire, il fallait avoir 12 euh, sur 20 de, moyen, mmh. de moyenne, en fait, et moi, je ne les avais pas. J'ai toujours eu 10 sur 20. Un euh, 10 bien calculé. <rire> même pas un virgule, quelque chose. Sont... Les ratios sont bien dosés. Et, euh, et tout le monde m'a dit, non, mais... Euh, si, si, t'as pas 12, c'est pas possible que tu rentres à l'IAE, et voilà, parce que c'est un standard. Et ben, bah, euh, en fait, j'ai fait euh, autrement. Je me suis dit, euh, c'est pas grave. Moi, j'ai peut-être pas, il me manquait peut-être les, les points, mais euh, je vais aller voir euh, la responsable de formation. Donc, euh, j'ai fait un CV, ce qui est quand même rare à, à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est courant, mais à l'époque mmh. c'est très rare. J'ai fait un CV, euh, j'ai pris rendez-vous avec elle, euh, et je, lui, je suis arrivée avec mon bulletin et aussi avec mon CV, et je lui ai dit, ben bah, voilà, madame. Je ne me rappelle plus, elle s'appelait Isabelle quelque chose. J'ai dit, ben voilà, Madame Tell, euh, voici mon bulletin euh, et mon dossier. Voilà. Et euh, voici mon CV et euh, elle a été surprise par cette démarche et je lui ai dit, euh, bah, si vous regardez que le bulletin c'est sûr que je ne, ne correspond pas à vos critères, mais par contre à côté de ça, mmh. moi je suis étudiante je travaille, euh, là dans le centre-ville, bah, j'ai fait euh, tous les, euh, beaucoup de commerce donc j'ai une expérience dans l'humain et, euh, et je sais parler à, je suis professionnelle aujourd'hui puisque j'ai un CDI par là, un CDD par là donc euh, au-delà de ça je pense que votre école de commerce a besoin des gens comme moi Puisqu'une école de commerce, c'est d'avoir savoir se vendre et d'être... Inverser euh, prom... l'offre et la demande. Exactement. Donc, en fait, euh, avec ce culot-là, j'ai été prise alors qu'il euh, y a des personnes qui ont eu 14, 15 de moyens qui n'ont pas été prises. Ouais. Donc, euh, comme quoi, en fait, dans la vie, ça, ne... ça tient vraiment à nous, en fait, de se mobiliser, de se motiver pour Incroyable. aller... Euh, et, et... Ah ouais oui, oui. Le pouvoir de l'action, c'est il n'y a que ça de vrai dans la vie et je vous invite vraiment à, à le prendre il n'y a personne d'autre ouais. qui peut être responsable pour nous, il n'y a personne d'autre qui peut agir à notre place donc il faut, euh, il faut simplement oser et y aller, et top départ et, euh, et vous allez voir ça va rouler d'ailleurs en parlant d'oser euh, tu as lancé il n'y a pas longtemps la maison 815 donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et également euh, nous dire si tu as ressenti ce syndrome maintenant que tu es passé un peu sur le domaine de l'entrepreneuriat à, à lancer tout ça ah d'accord, je ne m'y attendais pas à cette question, donc <rire> oui, alors euh, pour la petite histoire, pour euh, ceux ou celles qui n'ont pas vu euh, les vidéos avant, la maison 815, enfin euh, je suis formatrice depuis peu déjà, mm -hmm. donc euh, j'ai converti, j'étais salariée aujourd'hui euh, entrepreneur et dans la formation et dans le consulting, euh, donc euh, moi euh, je n'ai pas d'ancienneté en tout cas euh, dans la formation et mm -hmm. certains peuvent considérer que je suis novice euh, et... Non, je ne l'ai pas senti parce qu'avec toutes ces années-là, j'ai travaillé sur moi. Mais malgré tout, quand je lance ma marque de formation alors qu'on est novice, on arrive sur le marché de la formation où il y a plein d'anciens euh, mmh. enfin, de, de collègues euh, qui font les mêmes choses que moi. Et bien, bah, ça peut paraître un peu euh, arrogant ou, ou inexpérimenté. Mmh. Non, j'ai voulu quand même lancer parce que j'en je, je suis, suis capable. Mmh. Avec tout, ces, la formation, c'est quoi La formation, c'est euh, savoir trans, transmettre en fait. Mmh. Donc dans la compétence de transmettre, il y a la compétence de communication, il y a la compétence de cerner euh, vraiment euh, le besoin euh, des, euh, des, aussi bien des clients, donc entreprises, écoles ou en particuliers, mmh. et, et de créer une offre qui peuvent résoudre leurs problématiques. Okay. Donc ça, euh, ça s'applique à tous les métiers. Donc euh, du moment où je sais faire ça, et ben je, je suis tout à fait euh, euh, capable ben, de le transposer dans le domaine de la formation. Donc euh, oui, je suis novice dans la formation et non, j'ai de l'expérience et du coup, j'ai lancé la maison 815. Et du coup, niveau syndrome de poster même si maintenant tu crois en toi, il n'y a pas eu des petites phases un peu quand même difficiles au début où mmh. tu t'es toujours dit « Ok, je je suis d'accord, je suis un novice, mais comme je vais apprendre forcément à des gens qui en connaissent moins que moi, parce que c'est ça, il y en a beaucoup aussi, souvent peut-être ça peut vous concerner, qui se pensent qu'il pensent qu faut atteindre un statut d'expert avant mmh. de transmettre, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'expert ou d'attendre d'être reconnu expert dans son domaine, il y a juste besoin d'en savoir plus sur le sujet qu'on veut transmettre mmh. que la personne qu'on a en face. Et à partir de là, c'est sûr qu'il y a un échange qui peut se faire et qu'on peut apporter de la valeur à quelqu'un. Oui, alors avant, effectivement, il faut être expert pour transmettre. D'où il fallait être doctorant euh, et euh, être intervenant euh, à l'université. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Aujourd'hui, euh, oui, euh, il y a des intervenants, ils sont haut placés dans des sociétés et ils viennent faire des interventions à l'école. Mais plus en plus, en fait, le monde va autrement. Il y a quand même beaucoup plus de valeur euh, sur quelqu'un qui a vécu et qui connaît ses erreurs et qui sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et, et venir partager. Tout comme toi. Tu vois mmh. ce que je veux dire Je vous reprends oui. encore un exemple. Euh, t'as pas, euh, as pas euh, attendu d'être à 1 million, 2 millions euh, de vues pour euh, écrire ton livre et pour, euh, pour transmettre. Oui. Et tu le fais extrêmement bien, puisque en fait tu as partagé tout ce chemin-là d'un expertise euh, sur euh, tout ce qui est euh, euh, faire une chaîne euh, YouTube sur, en la, sur la chaîne YouTube, les, euh, les études euh, supérieures, etc. Donc en fait, tu as qualifié ta demande et voilà, tous ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y, y a des enseignants qui sont mieux renseignés que toi, mieux ah oui, renseignés que moi, mais qui nous regardent, et pourquoi, et qui trouvent ça super pertinent. Donc, on n'a pas besoin d'être vraiment expert. Et il y, a, il y a quand même une valeur, et une mmh. grande, grande valeur de partager, en fait, ce qu'on a fait, mmh. et ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ça aussi, ça, ça a une valeur euh, immense. Il faut pas attendre, on, souvent on attend d'être à un point où on se considère tout savoir. Mais dans y la y vie, vie on ne peut on pas tout jamais. savoir. Ouais. En fait, on ne l'atteint jamais, donc résultat, on ne se lance jamais. On se tout le temps, voilà, et ouais, ouais. On, comme tu as dit, on ne se lance jamais. Exactement. Donc, euh, non, je suis totalement d'accord. C'est bien pour ça que notre collab fonctionne. Mmh. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Bah super, est-ce que tu as un petit dernier point là qui te viendrait sur le syndrome de l'imposteur On a un peu fait le, le tour de tout, donc je ne sais pas si tu as une dernière idée. Hum. Moi, je pense qu'une une dernière phrase, c'est euh, si vous l'avez, euh, souvenez-vous que... Enfin, renvoyez déjà la vidéo, mettez des likes, commentez. Des pour le référencement. Voilà, sérieusement, euh, je pense que si vous l'avez, souvenez-vous que vous avez le pouvoir. Hum. Déjà, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant de, de personne. Vous avez vous-même le pouvoir de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est déjà 50% de régler le problème, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est sur cette phrase qu'on va terminer. En attendant, comme on vous a dit juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr retrouver Laetitia avec la Maison 815. On vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et à bientôt